J'ai décidé de sortir du cadre des études et du cursus ordinaire, on va dire, pour voyager utilement et de m'engager dans une initiative collective, de m'ouvrir à d'autres cultures, de quitter le plus l'espèce de confort qu'on a aussi en Occident qui est qui est assez superflu. Et... et voilà, de mettre toute cette énergie euh, bah, au, profit de... au profit des autres. Je suis jeune et je prends une année euh, où j'arrête mes études, où j'ai du temps. Du coup, je compte m'engager l'année prochaine et partir faire du volontariat euh, à l'étranger. J'ai trouvé une association qui s'appelle Jeunesse et Volontariat. Ouais. Et euh, donc, il propose euh, de partir en volontariat. Donc, il y a plusieurs chantiers, enfin, il y a des chantiers qui durent par exemple juste quelques semaines, quelques mois, ou ça peut aller jusqu'à six mois, des fois un an, et euh, donc bah, là voilà il s'agit de, de s'investir dans un projet en particulier, donc on a le choix de la destination et de, du projet à monter, et de partir sur place et de s'investir dans un projet, bon, c'est assez varié que ce soit avec les enfants ou dans la construction, la rénovation, l'environnement, la culture, l'histoire. Avoir une expérience personnelle plus enrichissante et totalement différente de ce à quoi on peut s'attendre et de ce à quoi on a accès en faisant ses études. Sur place, il y a la structure qui est mise en place, donc il y a plein de volontaires du monde entier qui sont là pour faire vivre le projet. Et dans la plupart des projets, on est logé chez l'habitant, donc on vit vraiment avec, euh, avec les gens qui sont là-bas. Donc je trouvais ça aussi assez intéressant plutôt que d'être dans une structure un peu à part avec... Que des, des gens qui viennent d'ailleurs. c'est pas le même contact avec les gens qu'on va avoir, plutôt que ben voilà, les gens que, que tu rencontres sur la route. c'est des rencontres peut-être enfin pas forcément moins profondes, mais mais c'est pas du tout la même relation euh, quand tu es en tant que touriste entre guillemets, plutôt que quand tu es engagé dans un projet et que tu participes à la vie, euh, la vie associative. Ça change peut-être un petit peu la nature des relations, de, bah déjà de vivre avec des gens euh, plus longtemps, de, de vivre avec eux, de vivre comme eux. Et... Peut-être que c'est un échange un peu plus profond et oui, qui n'est pas de la même nature tout simplement. Les gens n'ont pas la même approche peut-être avec toi euh, quand tu es investi dans la vie locale des gens plutôt que quand tu es simplement de passage. Des autres qui peuvent nous apporter énormément aussi, pas sur le même plan, mais qui peuvent nous apporter beaucoup de choses. Je n'ai pas vraiment de connaissance du monde qui m'entoure et je trouve ça plus juste de d'abord s'immerger dans une culture avec les gens qui sont, enfin des gens qui vivent à l'étranger tout simplement histoire d'apprendre un peu aussi de, de leur manière de vivre, comment, comment ils font. Mon père a assez bien réagi. Je penserais qu'il serait assez réticent que j'arrête mes études justement en plein milieu euh, comme ça. Et finalement il a été, il a été très positif, il m'a dit que c'était une bonne idée et qu'il bon, qu me soutiendrait et tout. Et donc ça m'a. ça m'a assez touchée. Et bon, ma mère aussi, elle est un peu plus inquiète quand même. Mais, euh, mais elle me soutient aussi, et même si c'est pas. Ben voilà, elle ne fera, fera pas les démarches à ma place et tout, mais elle me soutient. Euh... J'arrête mes études, mais ce sera pas pour rien. Et... et le fait de participer à un projet en commun, de s'engager quelque part, c'est bon, assez important pour moi parce que je n'ai bon, jamais vraiment eu l'occasion de faire ça. C'est Avant tout, le contact humain et puis surtout la découverte d'une autre culture. Euh, bon, parce que je trouve ça assez important, après j'ai bon, un petit peu voyagé mais je ne suis jamais partie très loin, je suis pas beaucoup sortie de l'Europe et puis c'était toujours des, des voyages de vacances. Donc voilà, j'ai vachement envie de voyager mais je me dis que là pour un premier départ, je trouve ça assez important de s'investir dans quelque chose et de, de participer à un projet, à une vie qui est complètement différente de la mienne et à s'investir quelque part, plutôt que de partir toute seule avec mon sac à dos et de me faire plaisir. Que ce soit utile, pour moi en tout cas, quand quand tu pars tout seul en vacances avec ton sac à dos pour voyager, bon, certes, tu fais beaucoup de rencontres, tu rencontres plein de gens partout. Et puis, tu as plus l'occasion de bouger aussi, je pense, de voir plus d'endroits. Mais euh, il n'y a pas de... Enfin, c'est une démarche beaucoup plus personnelle et beaucoup plus enfin, égoïste entre guillemets. Mais quand tu pars comme ça, c'est pour toi, pour ton propre développement. Alors que là, de participer à un projet avec d'autres gens, de les aider et de recevoir aussi en retour, je trouve ça quand même beaucoup plus enrichissant euh, comme première expérience. C'est une envie de, de s'ouvrir aux autres, à euh, ce qui m'entoure. Avant tout, pour moi, c'est l'échange qui reste important. Enfin, bah, enfin, pas dans le sens où j'attends de recevoir quelque chose, parce que ça c'est. Enfin, c'est pas du tout ce que j'attends de ça, même si forcément il y aura, des, il y aura beaucoup d'échanges et de retours. Mais euh, ouais, la rencontre de l'échange. Là, je sors d'une fac de droit, j'ai eu ma licence, j'ai fait trois ans d'études à fond sans forcément avoir de vue sur ce qui se passait autour de moi. Enfin, J'étais plongée dans les bouquins, passais mes journées à la VU. Et du coup, voilà, ça m'a donné envie de, bah, de voir d'autres choses, tout simplement, de rencontrer des gens. Parce que c'est vrai que bah, à la fac, enfin, la manière de travailler, en tout cas, on n'a pas forcément de travail de groupe ou ce genre de truc. Il n'y a pas beaucoup de contacts humain au final et c'est assez impersonnel. Quand je suis plongée dans les bouquins, je ne vois pas ce qui m'entoure, je suis pas, je suis un peu fermée. J'ai choisi cette association parce que je suis tombée sur leur site internet et c'est vraiment les seuls qui, enfin de ce que j'ai trouvé en tout cas, c'est les seuls qui proposent une rencontre constructive. Enfin voilà, il faut envoyer un dossier pour... Euh, pour démarrer le contact et après on rencontre vraiment quelqu'un avec qui on discute du projet pour monter ça ensemble. Et il faut à peu près deux mois pour monter le projet. Puis voilà, je me suis renseignée par ci par là pour toutes les questions administratives, ce qui est budget d'avion, vaccin les trucs un peu, un peu chiant mais <rire> dont il faut s'occuper quand même. Donc on arrive sur place, là-bas il y a déjà euh, l'association que j'ai contactée en France et en contact avec d'autres associations et ils montent des projets ensemble. Et une fois sur place, bah, il y a toute une structure qui est déjà mise en place euh, et qui marche déjà depuis un moment. Et il y a plein de, bon, plein de volontaires d'un peu partout dans le monde qui arrivent et qui continuent à mettre en place le projet, qui le font vivre au fur et à mesure. Par exemple, il y avait un projet en Inde ou au Népal, je ne sais plus, qui, qui était en relation avec les enfants, qui partaient des petits villages et qui allaient à la ville bah, pour, euh, pour aller à l'école ou pour, euh, pour changer de vie un peu, mais qui se retrouvaient à la rue parce qu'ils n'avaient pas de contact, ils n'avaient pas de moyens, rien, puis c'est bah, des enfants qui sont assez jeunes. et Donc il y avait une structure qui était mise en place dans la ville bah, pour les accueillir, pour les réinsérer, pour leur construire un cadre un peu. Euh... J'y pense depuis un an, et euh, donc je me suis un petit peu renseignée à Montpellier, donc j'ai fait un peu le tour de toutes les associations, tous les, tous les groupements qui proposent. Enfin, je me suis renseignée aussi pour le service volontaire international, européen. Euh, j'ai fait un peu le tour de toutes les, les associations de Montpellier. Franchement, au début, j'ai un peu galéré parce que j'ai rencontré plein de gens qui avaient plein de, plein de prospectus à me donner tout ça, mais il n'y avait pas vraiment de personnes avec qui je pouvais discuter, avec qui je pouvais parler concrètement. Bah de mes projets, de mes envies, de, des objectifs que, que j'aimerais atteindre. Ça, ça m'a un peu dérangée au début parce que bah voilà, on me donnait plein de documentation, mais j'avais pas de, pas vraiment de contact humain, pas de, enfin, quelqu'un pour m'aiguiller ou simplement discuter, partager des expériences, tout ça. Si l'envie est là, l'envie est de partir, de, enfin d'aller à la découverte d'autres horizons, de participer à des projets, faut pas lâcher, et, enfin faut pas se décourager parce que Bon, c'est maintenant qu'on est jeunes, c'est maintenant qu'on a le temps de faire tout ça et on a du temps et de l'énergie à revendre, donc autant l'utiliser utilement et... et pas gâcher euh, le temps qu'on a. <rire> il faut les laisser partir, il faut les encourager, franchement, parce que c'est assez important la vie des parents et l'influence le... qu'ils peuvent avoir et... et de se sentir encouragé par ses parents, c'est vachement porteur quand même. Je suis prête. <rire> je suis motivée à partir, je suis déterminée. Bon, après je sais pas comment je ressortirai, je sais pas ce qu le... quelle influence ça aura sur moi, mais je pense que ça peut être que du positif. <musique>